Euh, le programme, moi, que, que j'ai lu jusqu'à présent, ça me paraissait de la science-fiction. Donc, euh, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est surtout de la publicité. Je n'ai pas vu d'articles mmh. scientifique. J'attends de voir des vraies données. Et puis, les laboratoires n'ont pas encore publié les essais. Et puis, les essais, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire si je fais ça, ça fait des anticorps. Mmh. Il s'agit de dire, écoutez, voilà, on a une population exposée. Dans cette population exposée, dans des conditions naturelles chez des gens qui représentent la cible, mmh. euh, ça marche. Et ça, on, on verra, mais si vous voulez, euh, les, les vaccins, y compris euh, extrêmement utilisés, comme celui de la grippe, si vous voulez, on sait qu'en réalité, le, la cible réagit assez mal au vaccin parce que l'immunité va en se dégradant, c'est ce que l'on sait, avec l'âge. Ouais. Et donc, euh, toutes les euh, mmh. décennies sont associées à une baisse de, la, de 10% de la réaction au vaccin contre la grippe. Hein. Donc, Donc plus euh, on est âgé, moins le vaccin fonctionne, c'est ça pour, pour, pour ceux que l'on connaît, oui, oui, oui et pour mmh. tous ceux qu'on connaît. Donc, on vit dans un monde qui est fou. Donc, si vous voulez, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d'un autre siècle. Ce n'est pas des conditions pratiques, ce n'est pas de la lutte au le quotidien. Non, non, mais déjà de dire aux gens ne vous soignez pas, restez à la maison, c'est un truc même c'est même pas euh, moyen. âge Même Hippocrate faisait pas ça. Je sais pas, il est bain chaud, quelque chose. Vous il, il, il disait pas aux gens restez à la maison jusqu'à ce que vous mouriez. Vous c'est un truc de fou. Euh, à partir du moment où vous êtes parti comme ça. <cười> À partir du moment où vous avez dit, écoutez, plutôt que de mettre en place une véritable stratégie qui a mis très longtemps à se mettre en place, et écoutez, on fait les tests, on voit là ceux qui sont positifs, on les prend en charge, on regarde ceux, qu ont, euh, ceux qui sont négatifs, ils peuvent rentrer chez eux. Plutôt que de mettre en place une véritable stratégie de prise en charge des malades, on a cru que c'était une gestion qui allait pouvoir se gérer politiquement et non médicalement. À partir de ce moment-là, les politiques ont cru depuis le début qu'il y allait y avoir une baguette magique. Cette baguette magique, leurs experts qui ont l'habitude depuis 20 ans de travailler avec l'industrie pharmaceutique ont cru que ça allait venir de l'industrie pharmaceutique qui allait trouver une baguette magique. – Le et vaccin ?– Non, non, d'abord oui. okay. le remdesivir. Le remdesivir, souvenez-vous qu'ils se sont encore fait rouler à la farine il y a quelques jours en achetant pour 2 milliards de vaccins d'un médicament dont on, moi je dis depuis mars que ça ne marche pas. – On va y revenir dans un instant, Mais maintenant, sur les vaccins. maintenant non mais encore une fois c'est la même des chose, c'est maintenant… Il n'y a plus cette baguette magique. Donc la nouvelle baguette magique, ça ne va pas être de lutter, de faire le métier. Ça, pour résoudre les combats, il faut se battre à la vietnamienne. Là, vous voyez il ne faut pas se battre comme Napoléon III. Voyez on a une défaite et tout, tout s'écroule. C'est comme les vietnamiens. On gagne maison par maison, patient par patient. C'est comme ça qu'il faut se battre. C'est la guérilla qu'il faut faire. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de respect pour la stratégie qui a été mise en place. Donc, je peux vous dire que... Franchement, j'ai mis amis africains, dont un des collègues a, a osé porter des, des, des, des paroles insultantes, qui sont des, la, la plus grande star, moi, que je connais au monde de lutte contre les épidémies, c'est Mouyembe. Mm -hmm. euh, personne n'a ça, à son tableau, maîtrisé, 3 ou 4 épidémies d'Ebola, euh, des épidémies mm -hmm. de choléra. Et il a dit quoi ben lui, il a dit, écoutez, nous, on n'a pas l'état d'âme, on sait bien que la chloroquine ça n'a jamais tué personne, on, on, on, on teste les gens. Vous, vous savez, la, la stratégie de nos pays, et la France n'a pas été la pire de ce point de vue-là, l'Angleterre, sur lequel le truc, vous vous rendez compte qu'ils ont fait un programme de, de vaccination qui a été repris par l'OMS, les, les Américains ont fait pareil, d'évaluation thérapeutique, sans exiger qu'il y ait au moins un test diagnostique, mais vous vous rendez compte, le niveau... Il y a, mais en Afrique, on ne fait pas ça. Personne ne fait ça en Afrique. Pour faire un diagnostic, on fait un test. On n'inclut pas dans des essais thérapeutiques, pour la folie de faire des essais thérapeutiques, des gens dont on ne connaît pas le diagnostic. – je, je pense que si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, mmh. vous auriez une révolution. – Ce n'est pas le cas. Voilà. – Heureusement, je pense que c'est le président Macron qui a arrêté ça. Mmh. Donc il ne faut pas le faire. Ça. Il ne faut pas le faire parce que là, on aurait une révolution. c'est à dire quelque chose dont on ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas si ça marche et on rend ça obligatoire. Alors ça, c'est vraiment la folie. Après… Le risque, il y a deux choses dans le vaccin. Il y a la protection individuelle, le risque individuel mm -hmm. que, Chégargère. théoriquement, on mm -hmm. aurait le droit de prendre, mais que dans ce pays, on n'a plus le droit de prendre non plus. Hein. Quand on vous empêche de prendre les médicaments que vous avez envie de prendre, c'est quand même que vous n'avez plus le droit mm -hmm. de, de, de décider de ce que vous faites. Mais moi, je, je suis libéral de ce mm -hmm. point de vue-là. Si vous décidez pour vous traiter ou euh, pour vous prévenir de prendre ce vaccin, vous le faites. Ça, c'est différent d'une politique d'État qui dit « vous devez le faire ».